Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Partagez ce direct. Je vais appeler chaque Enfant parce qu'il y a trop de polémiques. Voilà, comme je l'ai dit, nous, nous ne voulons pas manquer de respect à l'imam Salifou. Donc je vais appeler chaque Enfant devant tout le monde parce que on aurait appris que c'est quelqu'un qui a appelé l'imam. Il n'a même pas dit qu'il est journaliste. Il a juste posé des questions et ils sont allés mettre des polémiques sur ses propos. Voilà. Il ne savait même pas que c'était un journaliste qui était au téléphone et on a vu dans Caléen News des conneries. Donc je vais appeler chaque enfant qui est plus proche de l'imam qui va nous dire la vérité. Bonsoir mon frère, chaque enfant, ça va Bonsoir, bonsoir, Voilà, vous êtes en direct euh, sur Maguinée d'abord, Maguiné 224. Donc, euh, Merci. comme hier, nous avons vu, il y a eu des polémiques. Euh, je crois les gens ont dit que c'est des journalistes qui ont interviewé l'imam. Et mm. d'autres disent qu'il a donné son point de vue sur l'actualité. Et d'autres disent mm. non, qu'il avait échangé avec quelqu'un d'ordinaire, que ce n'était pas par rapport euh, au décès de la première dame. Donc, euh, qu'est-ce que vous en dites voilà, donc euh, merci pour euh, cette opportunité, ouais. et euh, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui écoutent euh, euh, euh, sur ta page ici. Donc, euh, le premier imam hier, effectivement, quelqu'un mmh. l'a appelé. Mmh. Moi, personnellement, j'ai échangé avec lui. Quand mmh. il y a eu des histoires, j'ai échangé avec lui. Il dit que quelqu'un l'a appelé, mmh. mais il ne s'est pas présenté à lui comme étant un journaliste. C'est comme un citoyen, parce que beaucoup de, beaucoup de personnes l'appellent pour connaître les préceptes de l'Islam. Okay. Donc, l'intéressé l'a appelé dans ce cadre-là. Donc, il a, donné les... il a donné son point de vue. Okay. Ce n'était pas contre Alpha Condé ou alors dans le cadre du de, décès de, de, de la femme d'Alpha Condé. Ce n'était pas ça du tout, du tout. Il avait juste son point de vue par rapport aux questions. Les réponses. Il même les réponses par rapport aux questions qui lui ont été posées. Okay. Voilà. Donc, maintenant, l'intéressé parle maintenant ça. Il divulgue ça. Il met tout ça sur les mains. Du mêmes nous ne savait même pas ça. Il a fallu qu'on fasse la vidéo à 23h. Même avant de le... s'y rendre compte maintenant qu'on est en train de l'attaquer. Okay. Maintenant, aujourd'hui encore, mm -hmm. donc je l'ai rappelé encore par rapport au cas de l'imam de Cancan -Can, Parce mm -hmm. qu'il est accusé que c'est lui qui est en train de mettre pression sur l'imam de Cancan -Can voilà. Afin de prier sur le corps Il dit que ce n'est pas vrai, il a jamais appelé l'imam pour ça Lui, c'est un simple imam comme les autres Dès qu'il est le premier imam de, de, de, la, de la mosquée de, de Konakui Mais il est imam au même titre que les autres Il n'a aucun ordre à donner à un imam Donc, on vous a... y a un ordre à donner à un imam, c'est la législation donc vous avez échangé avec l'imam ce matin concernant, concernant, concernant l'imam de Kanka. L'influence, donc ça ne vient pas de lui, plutôt de la Ligue islamique. Ça ne vient pas de lui du tout. Ça ne vient pas de lui du tout. Et il n'a pas dit que c'est de la Ligue, la ligue, la ligue, la ligue islamique. Et il dit s'il y a quelqu'un qui doit mettre pression sur un imam, c'est la Ligue islamique. Mais un imam ne peut pas mettre pression sur son ami imam. Ce n'est pas possible. Donc la décision, la décision sur l'influence euh, sur l'imam de Kanka, ça ne vient pas de l'imam Salifou. Ça ne, ça ne vient il n'a aucun pouvoir pour ça. Vous avez échangé avec fait lui, fait lui ce fait. matin. J'ai échangé avec lui ce matin. J'ai échangé avec lui. J'ai parlé avec lui en personne. Et il, dit ceci. il est même étonné de ce que les gens racontent sur lui. Et, et ce qui a été mis dans les, dans les journaux hier, ça au fait, ce n'était pas de l'interview, c'est quelqu'un qui l'avait appelé pour lui demander. C'est quelqu'un qui l'avait appelé. Ce n'était pas une interview. C'est quelqu'un qui l'avait appelé. Parce que beaucoup de personnes l'appellent pour croire les choses de l'islam. L'été l'a appelé dans ce cadre là. Il ne s'est pas présenté à lui en tant que journaliste. Il s'est présenté à lui en tant que citoyen. Oh. Tu as compris? En oui. tant que fidèle musulman. Il y a des gens qui posent des questions liées à beaucoup de sujets. Donc l'intensité, il est venu de ce sujet, il a répondu, ce qu'il a répondu, des questions qui lui ont été posées. Ok. Bon, maintenant l'intensité, il pense à, il change, il modifie, il met ce qu'il veut mettre devant les gens. Ok. Là, là. là... Donc, passé. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais vous demander, si vous avez vraiment la chance d'aller chez l'imam, et comme vous êtes quelqu'un aussi de public, aller faire un direct là-bas, même si on doit partager parce que les gens veulent tout politiser et on ne veut pas que, voilà, les gens manquent de, de, de respect à l'imam. Donc, si c'est la ligue islamique qui est en train d'influencer l'imam de Conakry et des journalistes qui appellent l'imam et essaient d'interpréter ça pour faire plaisir, à, je ne sais pas, à qui, donc il faut que l'imam lui-même, il s'exprime pour, en tout cas, euh, rassurer les Guinéens, voilà, moi en tout cas Honnêtement, on ne veut pas qu'il se prête à, à, à ce jeu-là, vous l'homme n'est pas n'importe qui okay. Ceux qui peuvent le croire, ils n'ont qu'à le croire, ceux qui ne veulent pas le croire, c'est leur problème Mais on ne veut pas qu'il se prête, il dit qu'il n'a pas fait Voilà, Donc. Il n'a il, il il il pas, pas, pas aussi cette audace d'avoir de, de, de, peur des hommes et affronter Dieu Il dit qu'il n'a pas fait Ouais. Donc, euh, donc vous avez entendu, donc partagez parce que il y a des gens ils veulent je ne sais pas se servir de l'imam pour je ne sais pas pour influencer sur la société pour dire c'est le grand imam il a dit ceci cela donc ce que les journaux ont mis hier ça ne vient pas de l'imam c'est quelqu'un d'ordinaire qui a posé des questions et il, il ne savait même pas c'était des journalistes et concernant aussi l'influence sur l'imam de Cancan... -Can, ...de prier sur le corps de la première dame... ...ça ne vient pas encore de l'imam Salifou... ...plutôt de la ligue islamique. Donc, euh, vraiment merci mon frère, chers enfants... ...et j'irai sur votre merci. page et puis partager la vidéo... ...en tout cas, dites à l'imam de se tenir euh, à l'écart de tout ça... ...parce que ça, c'est pour ternir son image. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, euh, vous avez compris... Maintenant, nous, il n'y a pas à faire de dire, il ah, y a témoin de grands. Chaque enfant a échangé avec l'imam Salifou. Ce que vous avez vu dans les journaux hier, ça ne venait même pas de l'imam. Donc, Ewama, Imam Kanafé, c'est des journalistes qui roulent pour le CNRD. C'est des gens qui roulent pour le CNRD. Ils se servent des, des, des, des arguments des hommes influents pour pouvoir tromper la société. Sinon nous sommes tous étonnés, nous sommes tous étonnés. Le silence est mieux dans tout ça. Donc, Mre Barato Imam Nara a oui monaki, le Mre pas dans le cadre, ce n'était même pas par rapport au, au décès de Adagene, mais ils veulent influencer sur les gens. Alors Imam Bara a oui na sujet. Pourtant c'est faux. Voilà. Non, ce que l'autre dit là, l'audio, on l'a enregistré même, sans son consentement. On a ramanaki, imam a audio. Il a échangé avec quelqu'un sans connaître qu'on était. On était en train de l'interviewer. On va comprendre ça, non? L'interview de l'imam, c'est quelqu'un qui l'a appelé et pour lui, c'est quelqu'un d'ordinaire. Alors, il pose des questions. C'est pourquoi il a donné. Je crois, attendez, je vais vous lire. Ce que l'imam avait dit, pour ne pas que je me trompe ici, tout est écrit ici. Mais comme la Guinée, les gens ils adorent enregistrer maintenant, sans dire. Voilà. L'imam a donné trois versions. Les gens prennent, voilà, voici les trois versions. Que si une femme est mariée, son corps appartient à son mari. Si une femme est célibataire, son corps appartient à sa famille. Si le mari abandonne la femme, il ne se mêle pas de la dépouille. Il a donné trois versions. C'est quelqu'un qui échangeait avec l'imam. Et donc, comme vous le connaissez, les manipulateurs du CNRD, les journalistes pro CNRD, il a donné trois versions. On lui a demandé. Et la personne ne lui a même pas dit qu'il était en train de l'interviewer. C'est comme s'il lui a appelé, il lui a enregistré sans son consentement, comme la petite affaire à la, euh, euh, au président Fakonde. Donc, et pour que l'imam Kobira. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé chaque enfant qui a échangé avec l'imam. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. D'ailleurs, c'est l'image de l'imam qu'ils veulent gâter. Ils n'ont pas dit à l'imam, et n'a interviewé. Ils ont posé des conditions. Et les trois conditions, c'est ce que l'imam a répondu. Que si une femme est mariée, son corps appartient à son mari. Si une femme est célibataire, son corps appartient à sa famille. Si le mari abandonne la femme, il ne se mêle pas de sa dépouille. Imam Et même, ce n'était pas l'interview. Je Parce parce que que personne n'est d'accord avec eux. Et tout le monde est unanime. Que le corps appartient au président Alpha Condé. Il y a eu un mariage et les parents de notre premier père, son nom Adja Djené, et disent qu'ils ne connaissent le président Alpha Condé comme son mari. Donc le débat est clos. Maintenant ceux qui sont avec la fille maintenant qui cherchent à tromper, à influencer sur les gens, voilà. Voici, voici encore un salaud qui n'a pas compris ici. Toi, Mamadou Djaneko, pourquoi j'ai dit l'imam peut accompagner Ils ont influencé sur l'imam de Kanka. Et c'est lui le premier imam. Si j'ai fait ce direct-là, c'est pour éclaircir les faits. Donc vous n'avez rien à me dire ici. Moi, je sais ce que je fais. Sinon, je n'allais même pas faire ce direct. Allô, Fisri, l'homme, Balilou. Allô, Sinon, je n'allais pas prendre chaque enfant ici pour faire ce travail. Ou c'est toi qui me payes ça a l'imam maintenant, j'ai dit à chaque enfant de sortir. Ça a eux de dire, tel que l'imam de Cancan a dit le corps revient au président Faconde et à la famille, et non pas à la fille, avec certains membres du gouvernement qui sont en train de faire le jeu. Donc ça a l'imam de dire qu'il n'a rien à voir. Ils ont menacé l'imam de Cancan. Vous ne saviez pas ce qui se passe au sein de la Ligue Islamique. Maintenant, c'est le nom de l'imam qu'on essaie de gâter. Non, non, non, il faut énergie, il faut que je lis. Nous, on fait ce travail. On veut, qu on, on veut savoir qui est en train d'influencer sur l'imam de Kankan. Donc, vous n'êtes pas au courant. Le CNR défait tout ça là. Pour que eux ils organisent les obsèques. Pour ne pas qu'on dise le nom du président Fakonde. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'imam n'a rien à voir dedans, chaque enfant vient de confirmer cela. Où est le problème Donc nous on avait dit, même quand j'ai dit l'imam Salifoupé accompagner le corps. Je n'ai pas insulté. Est-ce que j'ai insulté Vous les mal élevés comme ça là, vous venez dans le direct des gens. Si vous êtes avec le CNRD, ça c'est votre affaire j'ai appelé chaque Enfant dans ce direct tout de suite. Vous venez de l'écouter. Il a échangé avec l'imam. L'imam dit qu'hier, qu'il ne savait même pas qu'on qu'ils étaient en train de l'interviewer. Il ne savait même pas que c'était en rapport avec le décès de la première dame. Si je fais ce travail-là, alors pourquoi tu viens parler ici Les papatos comme ça, ils sont avec le CNRD. On vient pour essayer ici. Hier, tu n'as pas vu ma vidéo d'hier Quand les médias ont parlé, ma vidéo, ça y est, là-bas. J'ai dit faut pas, ils vont déformer les propos de l'imam. Et si ce matin, on entend que l'imam a influencé. Maintenant, j'ai appelé chaque enfant. Il a appelé l'imam. L'imam dit qu'il n'a pas appelé l'imam de Kanka. C'est plutôt la Ligue islamique. Alors, je fais ce travail. Tu viens te flanquer ici que pourquoi j'ai mis ça. Nous on fait tout ça là, pour ne pas que ces bandits là. Non, non, non, Mamadou Djane. j'ai mis ça parce que c'est ce qu'ils nous, ce nous ont dit. Est-ce que vous, vous étiez au courant L'imam est menacé actuellement à Kanka à cause de sa sortie. On fait tout ça pour ne pas que les bandits là, influencent sur l'imam de Kanka encore, actuellement, on a dédouané l'imam Salifou. L'imam Salifou dit qu'il n'a pas appelé. L'imam Salifou dit qu'il n'a pas appelé l'imam de Kanka. Que c'est la Ligue islamique. Donc, c'est politique. Vous avez compris. C'est ce travail qu'on est en train de faire. Si vous avez vu que j'ai mis ce commentaire, c'était pour influencer sur eux. Et maintenant, nous avons appris la vérité. L'imam Salifou dit qu'il n'a rien à voir dedans. Il n'a pas appelé. Même ce que les journaux ont mis hier, qu'il n'a rien à voir dans ça. Que ce n'est pas par rapport au décès de la première dame. On fait tout ce travail. Vous êtes là encore à m'accuser pourquoi j'ai fait ça. Quand on est influencé, c'est comme ça, on travaille. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre. Personne ne me paye ici. Ce travail-là, je fournis de l'énergie pour, pour que les gens sachent la vérité. Est-ce que vous, vous étiez au courant qu'ils ont appelé l'imam de Cancan ce matin-là Vous étiez au courant Ce n'est pas ce travail qui nous a permis de de rentrer en contact avec chaque enfant, appeler l'imam. Vous ne savez pas qu'ils sont en train d'influencer sur la ligue aujourd'hui. Ils sont en train d'influencer sur, sur la ligue islamique. Se servir de la petite fille pour faire sortir les gens. Nous, c'est ce travail qu'on est en train de faire. Situer les responsabilités. Si c'est politique, pour que les gens sachent que oui, c'est politique. Mouta, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on met devant tout le monde. On n'a rien contre l'Imam Salifou. À partir de maintenant, l'Imam Salifou est dédouané. Il n'a rien à voir dedans. Il dit qu'il n'a pas donné l'ordre. Il n'a pas influencé. Il dit qu'il est imam au même titre que l'Imam de, de Conakry. C'est la Ligue islamique. C'est le CNRD qui est en train d'influencer. Donc, Mouta l'Imam Salifou dédouané, n'a fait tant Maintenant, que wama et Tanan Lama Erasiga, Imam Salifou, interviewé, la que Birengato. Erasba, oule falafé. Erasba, oule falafé. L'Imam Salifou n'a rien à voir dedans. C'est les médias proches du CNRD. Ce sont eux qui sont en train d'interpréter à leur manière. Après le, le direct, là, vous pouvez regarder. Au début, j'ai appelé chaque enfant. Et il a témoigné là-dessus. Pour démentir les médias. Donc. Euh mon frère Diané, on s'est compris, ça va maintenant. Donc, moi, c'était ce travail. Sinon, je venais de faire le direct tout de suite. Si vous voyez que je suis rentré en contact avec ces gens, c'est pour démonter ces gens-là, leur influence. L'imam n'a rien dit concernant ce décès-là pour dire que le président Fakonde a abandonné sa femme. Il n'a rien dit de cela. La question lui a été posée. Il dit avec un corps. C'est eux-mêmes qui ont posé tout ça. Que si un mari abandonne sa femme, qu'est-ce qu'on doit faire Si une femme est célibataire, qu'est-ce qu'on doit faire Voilà. Si une femme est mariée, tout ça, c'est les questions qui ont été posées à l'imam. Et c'est ce que maintenant, certains ont pris pour interpréter à leur manière. Les gens ont insulté l'imam hier. Moi, ma vidéo d'hier, je n'ai pas insulté l'imam, je n'ai plus te donné des conseils. Si ça vient de lui, et les proches de l'imam maintenant, qui disent que l'imam ne savait même pas qu'il était en train, que ses journalistes étaient en train de le piéger, de l'enregistrer. Comme ils l'ont fait pour le, le, le cas du de, de, de président Fakonde. Donc euh, on s'est compris, mes auditeurs, voilà, Et une manière, on ne va pas venir ici calomnier sur quelqu'un, dénigrer sur quelqu'un. Voilà, ça c'était une manière pour dire, tout ce qui se passe c'est politique. Tout ce qui se passe, c'est politique. Ça vient du CNRD. Il se servent de la Ligue islamique. Utiliser la fille de Adja père son âme, pour faire du mal, pour ne pas que le président Alpha Condé puisse organiser ses obsèques. Et pourtant, rappelez-vous qu'en en 2022, le CNRD annonçait au peuple de Guinée et à la communauté internationale que le président Alpha Condé résiderait au domicile de son épouse. Eux-mêmes, ils ont écrit de son épouse. Ensuite, rassure que la dignité et l'intégrité du président Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine. Nous sommes en avril. Ça, c'était en avril 2022. Nous sommes en avril. 2023. Le même CNRD bafoue cette même vertu de la tradition africaine et marche sur la dignité du président Alpha Condé. Numéro 011, CNRD 2022. Écoutez. Le comité national du Rassemblement pour le développement et son président, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, informe l'opinion nationale et internationale l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, est libre. Toutefois, il demeurera à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des travaux. Trains... À l'actuelle résidence, à l'actuelle résidence de son épouse. Alors, voyons Amin Desson. À l'actuelle résidence de son épouse. Ça, c'était en avril 2022. Et cette même CNRB, en complicité avec la fille de notre première dame, Feu Adjadjené, maintenant, ils veulent se servir de ce corps que ils vont faire du mal au président Fakonde. Ce n'est pas eux qui ont fait ce communiqué-là. Ce communiqué, là. ce n'est pas le CNRB. Hein Tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate, il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches. Le président de la transition rassure que le peuple de Guinée et la communauté internationale, que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine. Aux aux vertus de la tradition africaine, c'est nous qui avons, comme les gros mots du 5 septembre, on va faire l'amour à la Guinée, on va faire, nanani, nanana, des bêtises, des menteurs, des bandits de grands chemins. Où est l'intégrité Où est l'honneur du président Fakonde Où est la dignité du président Fakonde Des bandits réunis comme ça. Des gros.